mazette et c'est dans l'entre de la corne d'abondance. C'est à chez promo qui claque à la porte de mon sans contact. Des 4 quarts bio, des tartares bio, des carrelages bio, des 4 bio. Pour une chouille de profit, vendre et père J'ai un urgent besoin de tour et du populaire. L'arfeuille en sautoir, à futé Quel beau présentoir, je me de s'aimer. Banana à du Costa Rica, tel connecté Équitable de la Javel sur les invendus Faudrait pas que les pauvres soient repus Consomme, consomme, consomme J'ai un urgent besoin de péter de la vitre. Oh, Pétard, quelle croissance, pire que ça! Ça frôle l'insolence, mais moi le travail comme idéologie, le fordisme comme cosmogonie. Alors gloire, gloire aux fiers travailleurs, l'archouma sur le sale chômeur. Destruction des moyens de production, si on peut espérer, t'rappropriation. J'aime pas la con, attire la Si si de boulot en veux tu à gogo, l'une peine en guerre contre les prolos qui se battent pour la lit du magot, qui se tue à la tâche, qui cravache ses tocards. Tiracle le mitard, s'ils arrachent nos costards. Une petite séquestration de patron. Ça change pas grand chose mais putain qu'est-ce que c'est bon qu On active les machines, on crève à l'usine On impose l'isoloir comme seul dialectique C'est enfin l'heure d'une petite élection Gros blanc bonnet ou bonnet en col blanc plutocrate leur armée de relents Un petit bout de papier pour un gros renoncement Voter, c'est choisir la couleur de sa prison Je la vois bien rouge-feu Dès les prochaines élections vous. trader au aux fachos, là, les lames du faux choix Matin au savant tout des bourgeois Libéralisme ou fasciste, tu hésites On les curve, l'air du capital despotique Ferme bien ta gueule jusqu'au prochain scrutin Où t'auras plus qu'un œil pour scruter ta seule main Gaffe les turbins bouillonnent les larbins Qu'on native les machines, qu'on crève à l'usine Qu'on impose l'isoloir comme le seul dialectique Qu'on nous vende des produits, toutes ces merdes en plastique Que la doctrine soit ancrée L'achète, travail, élite L'achète, travaille élite L'achète, travail, A chaque travail libre